et bienvenue dans cette Emploi Store Conf. Nous vous invitons dès maintenant et tout au long de l'émission à interagir avec nos invités en vous rendant sur le compte Facebook Emploi Store Conf. Aujourd'hui, la qualification est le meilleur rempart contre le chômage. Une question importante, comment prouver que l'on a des compétences et justifier de sa qualification Par le diplôme et comment on ce diplôme Tout d'abord par la voie de la formation, mais également depuis 2002 par la VAE, la Validation des Acquis de l'Expérience. Et c'est pourquoi nous avons décidé d'intituler cette Emploi Store Conf « La VAE, votre expérience vaut bien un diplôme ». Pour en parler, j'accueille tout de suite nos invités. Clarence Garcia, vous êtes ingénieur pédagogique à l'AFPA, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes. Ensuite, Marie Brichet, vous êtes chef de projet chez Pôle emploi pour la start-up Avril, la VAE Facile. Et enfin, Norbert Jaouen, vous êtes responsable national de la VAE, au sein du ministère de l'Éducation nationale. Bonjour à tous. Bonjour Romain. Bonjour Romain. Alors, avant de démarrer, est-ce que chacun d'entre vous peut nous présenter le rôle de sa structure dans le dispositif qu'est la VAE Et on commence avec vous, Clarence. Alors, l'AFPA informe, conseille et accompagne les candidats à la VAE jusqu'à l'obtention du diplôme, le titre professionnel délivré par le ministère du Travail. Merci. Norbert alors, l'Éducation nationale, c'est une offre de 620 diplômes environ. Ils sont bien sûr tous accessibles par la voie de la formation initiale et la voie de la formation continue, mais ils le sont aussi, sauf exception, par la voie de la VAE, que je suis chargé de mettre en œuvre et de développer sur l'ensemble du territoire. Et pour Pôle emploi, Marie Alors, Pôle emploi, dans son rôle de conseil en évolution professionnelle, accueille et informe les demandeurs d'emploi sur le champ de la VAE, peut aussi financer la VAE et propose des ateliers, se préparer à la VAE et c'est ainsi, sur 2017, environ 3200 ateliers qui ont été proposés pour près de 31 000 demandeurs d'emploi. Merci beaucoup pour ces précisions. Pour commencer, qu'est-ce que la validation des acquis de l'expérience Et on, on va démarrer avec vous Norbert. En bref, la VAE c'est quoi Alors, quand on a créé la VAE en 2002, on a affirmé deux choses. On a affirmé que la compétence ne résulte pas seulement de la formation, on a affirmé que le travail produit des compétences. On a affirmé aussi que les activités bénévoles, entre autres, produisent des compétences. L'AVE est une démarche qui permet donc d'obtenir un diplôme par la reconnaissance officielle de ses compétences acquises sur le tas, et ceci sans passer par la case formation. Si je fais court, je dirais la l'AVE permet d'obtenir un diplôme sans repasser sur les bancs de l'école. À titre d'information, c'est environ 35 000 personnes qui obtiennent un diplôme par la voie de l'AVE par an. Merci Norbert. Et ça concerne qui Qui souhaite répondre Clarence peut-être Si je peux me permettre, ça concerne pratiquement tout le monde, à partir du moment où on a de l'expérience. Et ça concerne et aussi tous les secteurs d'activité. Obtenir un diplôme, ça protège du chômage. Ça permet de répondre à des offres qui demandent un diplôme qu'on n'a pas. Ça permet une reconversion et aussi ça permet d'obtenir des emplois dits durables, donc sur des durées plus longues et à temps plein. Donc à titre d'exemple, une personne qui tra travaille comme aide à domicile auprès de personnes âgées ou d'enfants, mais qui n'a pas de diplôme. Et bien, pour continuer dans ses métiers, en travaillant en entreprise, en crèche ou bien en maison de retraite, il a aujourd'hui besoin d'un diplôme, tel que le titre professionnel d'assistant de vie aux familles ou bien encore le diplôme d'État d'accompagnant euh, éducatif et social. Et bien, grâce à la VAE, cette personne va pouvoir obtenir son diplôme et donc accéder à l'emploi recherché. Prenons un autre exemple, euh, l'exemple d'une personne qui doit se reconvertir après 15 années d'expérience professionnelle en tant que peintre en bâtiment, mais qui ne peut plus exercer son métier en raison de, de problématiques de santé. Eh bien, la VAE va lui permettre d'obtenir son titre de peintre en bâtiment ou bien son CAP. Euh, et ce diplôme en poche, ça va être sa première étape pour la reconversion, euh, pour, euh, par exemple, postuler sur des offres de formateurs en peintre, par exemple. Oui, Marie oui, euh, j'ai un autre exemple euh, qui est assez intéressant et qui permet de comprendre à quel point la VAE concerne tous les secteurs professionnels. Il s'agit d'un demandeur d'emploi que j'ai suivi il y a quelques années, euh, qui était euh, professeur de musique à domicile pendant plus de dix ans et qui souhaitait évoluer. Eh bien, il a pu obtenir son diplôme d'État de professeur de musique et ainsi entrer, postuler et euh, travailler en conservatoire. Très bien, merci pour ces exemples. Euh, et pour quelqu'un qui souhaite créer une entreprise, est-ce que euh, la VAE est intéressante Oui Norbert oui, la VAE ne permet pas de créer une entreprise, mais la VAE va permettre d'obtenir le diplôme qui est quelquefois exigé pour la création d'entreprise. Je vais donner un exemple. Le coiffeur salarié qui souhaite ouvrir son propre salon de coiffure doit être titulaire du brevet professionnel de la coiffure et ceci qu'il ait 10, 20 ou 30 ans d'expérience professionnelle. En, par la VAE, il va pouvoir obtenir ce brevet professionnel, ce qui lui permettra d'ouvrir son propre salon de coiffure. Donc si je résume, la VAE, ça permet la reconversion, la sécurisation de l'emploi et finalement la stabilité professionnelle. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de diplômes accessibles par la VAE euh, Clarence a dit que ça concernait tous les secteurs professionnels, ça concerne aussi tous les niveaux de diplôme, du CAP au doctorat. Ça en fait quand même 14 000, donc chacun doit pouvoir trouver le diplôme qui correspond à son expérience. Et pour donner un chiffre, depuis 2002, la création de la loi de la VE par la loi, 350 000 personnes ont obtenu un diplôme par la voie de la VE. Des liens s'affichent sur la vidéo, je vous invite à les consulter si vous souhaitez euh, en savoir plus sur la liste des diplômes accessibles par la VAE. Norbert, il me vient une question. Ces diplômes obtenus par la VAE euh, ont-ils la même valeur que ceux acquis en formation Absolument, c'est la loi. Les diplômes qui soient acquis par la voie de la formation ou par la voie de la VAE sont exactement les mêmes et ont exactement la même valeur. Oui, si je peux me permettre, c'est vrai, et c'est une question que l'on rencontre très souvent. Hein. Est-ce que le diplôme est le même Est-ce qu'il a la même valeur Eh bien, je peux en attester, il est identique. Hein. Il n'est pas mentionné dessus, acquis par la VAE. C'est strictement le même diplôme que l'on aurait obtenu en formation initiale ou continue. Donc, pourquoi choisir une VAE plutôt qu'une formation En quoi ça serait plus intéressant qu'une formation, finalement Eh bien, la VAE n'est pas une formation au sens communément où on l'entend. C'est-à-dire que si vous êtes expérimenté et que vous avez acquis des compétences sur le tas, et bien vous n'avez pas besoin de réapprendre les compétences que vous avez déjà acquis. L'AVE s'adresse donc à des personnes qui, euh, qui ont des compétences, mais pas le diplôme à la hauteur de ces compétences. Donc ce que vous dites, c'est expérience plus compétences égale diplôme. Comme l'a dit Clarence, il est inutile d'apprendre des choses que l'on sait déjà. Pourquoi aller en formation alors qu'on a les connaissances et qu'on a les compétences L'idée de la VAE, là, ça va être de faire reconnaître la valeur de notre expérience et de la transformer en diplôme, comme vous le disiez. Ce qui est aussi extrêmement intéressant avec la VAE, c'est que l'on l'a fait de chez soi, à son rythme. Pas besoin d'assurer un temps de présence en formation. Et c'est un gain de temps considérable par rapport à une formation. Si on évoque aussi les avantages de la VAE, eh bien on a constaté chez quasiment tous les candidats à la VAE un réel gain de confiance en soi et beaucoup plus d'assurance en entretien parce que la VAE, c'est aussi apprendre à parler de soi. Et quand on sait parler de soi en entretien, eh bien le recruteur le sent, le sait et a un avis beaucoup plus favorable. Donc ce que vous dites, Marie, c'est que non seulement on obtient un diplôme, mais en plus la reconnaissance de sa valeur professionnelle. Exactement. Et que la VAE permet de s'affirmer, de gagner en confiance en soi et euh, finalement d'être acteur de sa vie professionnelle. Tout à fait Romain. Très bien, merci Marie. Vous êtes très nombreux à intervenir sur le compte Facebook. Une question de Zora. La VAE c'est bien, mais quand on est déjà diplômé, à quoi ça sert La VAE s'adresse-t-elle en priorité aux non diplômés Qui souhaite répondre à ça La VAE s'adresse à tout le monde, elle s'adresse en priorité à des gens qui ont des compétences et qui n'ont aucun diplôme. Elle s'adresse aussi à des gens qui ont un ou des diplômes, mais pas le diplôme qui correspond à leurs compétences. On change de métier, on évolue. Beaucoup de gens exercent un métier sans avoir le diplôme qui correspond à ce métier. Elles ont néanmoins les compétences. Il est légitime qu'elles fassent reconnaître officiellement ces compétences pour obtenir un diplôme à la hauteur de leurs compétences. C'est ce que permet la VAE. Oui, à titre d'exemple, certaines personnes aujourd'hui exercent des métiers dits nouveaux comme un web designer par exemple. Il va s'être formé en entreprise, avoir suivi quelques formations, mais pour autant il n'est pas diplômé. Eh bien, grâce à la VAE, à partir du moment où il a au moins un an d'expérience, il pourra prétendre à un diplôme de type, type professionnel designer web ou BTS design de produits. D'accord. Toujours sur le compte Facebook Emploi Store, une question de Cassandre. Ce dispositif est-il accessible partout en France Alors, oui, la VAE est accessible partout en France, quelle que soit sa région, quel que soit son département. Euh, L'AFPA pour le ministère du Travail, l'Éducation nationale, les universités et les autres organismes également qui délivrent des diplômes sont présents sur tout le territoire afin d'apporter une réponse de proximité et accessible à tous. Merci Clarence. En effet, le dispositif VAE est accessible partout sur le territoire. Nous étions d'ailleurs le mois dernier en Occitanie à l'occasion des septièmes victoires de la VAE. Lors de cet événement, nous avons rencontré quatre acteurs majeurs de la VAE. Je vous propose de découvrir ce reportage tout de suite. Il est signé Laurence Ingardiola et la et pour Pôle emploi. Bonjour, bienvenue en Occitanie. Je vous propose de retrouver le témoignage des quatre acteurs majeurs de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée sur le dispositif de la VAE. Vous allez découvrir comment nous soutenons ce dispositif de la validation des acquis par l'expérience et notamment les innovations que nous avons développées avec l'événement Les Victoires de la VAE. Retrouvons tout de suite Madame Gazelle, vice-présidente en charge de l'emploi et de la formation au conseil régional d'Occitanie. Madame Gazelle, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente en charge de l'emploi et la formation pour la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. On est là aujourd'hui pour parler des victoires de la VAE qui mmh. se déroule très prochainement. Euh, Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi la région s'investit dans la VAE alors, un des grands enjeux de nos politiques emploi-formation, c'est de développer l'accès à la qualification et l'augmentation du niveau de qualification des publics, en particulier des publics les plus éloignés de l'emploi, les plus fragiles. Et la VAE, c'est évidemment l'un des outils, l'un des moyens pour accéder à cette certification, à cette qualification en région Occitanie nos politiques emploi formation elles reposent principalement sur trois principaux piliers. Le premier, celui du progrès social, permettre à tous les habitants d'Occitanie de, de pouvoir progresser dans leur niveau de qualification, dans leur parcours professionnel quel que soit leur niveau de départ. Le deuxième pilier, c'est pouvoir apporter aux entreprises les compétences dont elles ont besoin et là encore la VAE est un outil intéressant et le dernier de nos c'est celui du développement des territoires, euh, de, des dynamiques territoriales euh, et également de, de l'égalité territoriale. Donc voilà euh, en gros euh, ce, ce que nous menons en Occitanie euh, pour la VAE. Et donc les victoires de la VAE vont permettre de célébrer ces personnes tout à fait. Alors nous avons pour mission, pour compétence d'informer, de, de conseiller les personnes sur les dispositifs de VAE et les victoires des VAE c'est évidemment le bon exemple, le modèle de, de réussite au travers de, de parcours VAE qui vont permettre à d'autres, je l'espère, d'en avoir envie et avoir, de s'engager dans ces parcours de validation. Quels sont les projets pour demain de la région Occitanie Alors aller encore plus loin évidemment sur cette information, sur ce maillage territorial, pour vraiment que chaque salarié, demandeur d'emploi puisse connaître ce dispositif VAE. C'est également en s'appuyant davantage sur cette logique de compétences et de formation modularisée. Notre volonté, c'est aussi de pouvoir promouvoir la validation des acquis de l'expérience pour les salariés. Et donc là, c'est notre lien avec les entreprises et notamment au travers de notre nouvelle offre de services ressources humaines en direction des TPE, PME, que nous allons pouvoir travailler sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences avec les chefs d'entreprise, leur présenter aussi ce dispositif de VAE et d'accompagnement à la VAE de façon à ce qu'ils puissent en faire bénéficier leurs salariés. Il euh, a encore ben, monté en compétences euh, dans leur gestion des pré prévisionnels, des emplois et des compétences. Merci beaucoup. Merci à vous. Damien Vergier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice régionale adjointe de la Directe d'Occitanie. On est réunis aujourd'hui pour parler des victoires de la VAE et notamment de la validation des acquis par l'expérience. Quel est le rôle de la Directe en matière de VAE Alors La Directe soutient la VAE afin d'obtenir un titre professionnel. Et ce titre professionnel, c'est une certification qui est délivrée au nom de l'État par le ministère du Travail et qui atteste que son titulaire euh, maîtrise des compétences, des aptitudes, des savoir-être euh, pour exercer un métier. Il existe à peu près 250 titres professionnels sur euh, des secteurs d'activité extrêmement variés, euh, depuis le CAP jusqu'au niveau licence. Et euh, par exemple, euh, assistant de vie aux familles, vendeur conseil en magasin, euh, secrétaire, assistante. Et l'avantage de la VAE, c'est qu'on a constaté que le taux d'insertion durable dans l'emploi est beaucoup plus élevé que par les parcours traditionnels de formation. On arrive à 70% d'insertion professionnelle contre presque 45 ce qui est quand même beaucoup, avec les parcours traditionnels sur les titres professionnels. Je crois que vous voulez nous donner quelques chiffres clés un peu. Alors en termes de chiffres clés bon, de 2017, 4440, on va arrondir, euh, personnes ont obtenu un titre professionnel en France, par la voie de la VAE, et 378 en Occitanie, euh, ce qui fait quand même deux fois plus qu'en 2016. Le, alors, Les raisons qu'on peut évoquer sur cette augmentation, c'est d'abord la loi du 8 août 2016 qui a réduit à un an, euh, au lieu de trois, la durée minimale d'activité pour euh, se présenter et euh, pouvoir prétendre à une VAE. Mais il y a aussi la possibilité de faire financer cette VAE par le compte personnel de formation. Je crois que vous vouliez nous parler de la VAE collective. Le principe ça consiste à mettre en place des sessions de préparation à la VAE pour un collectif de personnes qui sont concernées par le même métier. Euh, bon, Pôle Emploi et, et l'Afpa se sont engagés à mettre en place un service que j'appellerai de, de clé en main, qui est complètement adapté aux bénéficiaires de manière à ce que la, la durée du parcours soit de six mois maximum. Et pour les salariés, pour les salariés, il existe également une VAE collective à l'initiative de l'entreprise, qui peut donc c'est un, un outil de management hein, pour, pour les, par les compétences euh, qui permettent de répondre à des enjeux pour l'entreprise. Donc c'est un outil qui permet de sécuriser les parcours professionnels, euh, d'avoir une meilleure gestion des carrières, et pour l'employeur, de bah, positiver aussi l'image de l'entreprise. Dernière question pour cette interview. Je crois que vous voulez nous parler d'une innovation que vous développez. Oui. Alors, en Occitanie, nous avons mis en place un centre de ressources sur la VAE militante qui s'adresse à l'ensemble des militants syndicaux, mais également les, les porteurs de mandats politiques ou des mandats associatifs mais qui peuvent également avoir besoin de faire valider des, des, d une, une expérience qui trouve un écho dans une autre, dans un rebond professionnel. Madame Vergin, merci beaucoup. Je vous en prie. Madame Paulet, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du Cariforef d'Occitanie. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que le Cariforef Le Cariforef est un outil qui est financé euh, par euh, essentiellement l'État et le Conseil Régional, et qui est au service des politiques publiques de l'emploi et de la formation, et ça veut effectivement dire centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation. Et au REF, c'est Observatoire Régional Emploi Formation. Nous sommes ici rassemblés pour parler des septièmes victoires de la VAE, qui vont se dérouler très prochainement en Occitanie. Et du coup, je voulais savoir quelle est la contribution sur les victoires de la VAE de la part du CARIF OREF d'Occitanie Le CARIF, ben, au regard de ces missions, euh, effectivement, a été choisi par l'ensemble des partenaires euh, pour euh, coordonner euh, l'animation euh, des victoires euh, de la VAE. En quoi consistent ces victoires concrètement très convivial, puisqu'on a à la fois des spectacles, mais on a aussi des tables rondes avec les principaux acteurs, donc ils vont donner de l'information sur la validation des acquis de l'expérience. Et puis, on a surtout effectivement la remise des trophées aux personnes qui ont obtenu une, une certification par le dispositif de, de la VAE. Donc, on peut dire que c'est une véritable célébration en fait, des lauréats qui viennent recevoir un trophée ce soir-là. Tout à fait. C'est d'autant plus intéressant que l'on peut mesurer effectivement la pertinence de ce dispositif, puisqu'il permet de se qualifier autant sur des niveaux CAP, Bac Pro, que sur des niveaux ingénieur, Master. Et ça permet de valoriser cet outil dans une démarche de promotion sociale et de reconversion professionnelle. Merci beaucoup Madame Poli. C'est moi, merci. Monsieur Maître, bonjour. Oui, bonjour. On est réunis aujourd'hui pour parler des victoires de la VAE et aussi spécifiquement du dispositif VAE. Est-ce qu'il existe depuis très longtemps et est-ce qu'il est pérenne et pertinent Le dispositif VAE il existe depuis 2002 et je dirais qu'aujourd'hui il est encore plus d'actualité parce qu'il répond pour moi à deux enjeux. Le premier, et c'est pour ça qu'il avait été conçu à l'origine, c'est de permettre à des personnes qui ont l'expérience professionnelle d'acquérir une qualification. Et on sait que la qualification, le diplôme, euh, c'est aujourd'hui encore, dans le marché du travail en France, un passeport euh, pour l'emploi. Hein. Euh, le deuxième enjeu auquel répond la VAE, eh c'est celui des compétences. De plus en plus, dans le marché du travail, euh, les employeurs euh, travaillent sur les compétences dont ils ont besoin. Et euh, quand je suis demandeur d'emploi et que je fais une démarche VAE, eh bien, je suis amené à factualiser l'expérience acquise, à mettre des mots sur les compétences que j'ai acquises, à les décrire précisément. Et ça, pour nos publics, c'est un véritable atout dans la recherche d'emploi aujourd'hui. Quel est le rôle précis de Pôle emploi en matière de VAE On a plusieurs rôles. D'abord un rôle d'information. Tous les conseillers de Pôle emploi aujourd'hui sont en capacité bien sûr d'informer sur le dispositif, d'expliquer à quoi il sert. On a également un rôle d'orientation vers les structures qui accompagnent les demandeurs d'emploi euh, et les salariés, d'ailleurs, vers euh, la VAE. Et le troisième rôle, c'est un rôle de financeur. Euh, on finance les parcours de VAE. Un exemple, en Occitanie, on a financé en 2017 et en 2018, on, aura, on sera sur les mêmes chiffres, environ 950 parcours. Et à l'intérieur de ces parcours, on va financer également des modules de formation. Je crois que vous vouliez nous parler de VAE collective, en quoi consiste ce dispositif Oui, je voulais vous parler de VAE collective parce que c'est un dispositif qui permet de rassembler des demandes d'emploi qui ont pour objectif de travailler sur un même diplôme et de les accompagner collectivement vers cette, cette validation de leur acquis d'expérience. De c'est un dispositif qu'on avait mis en place avec l'AFPA et qui aujourd'hui est déployé sur tout le territoire. Et je pense qu'il faut encore mieux le faire connaître pour augmenter le nombre de demandeurs d'emploi qui accèdent à la VAE dans notre pays. Merci, monsieur le maître. Je vous en prie. Alors, avant d'aller plus loin, Norbert, j'ai senti que vous souhaitiez réagir pendant le, le oui. reportage. Oui, dans le reportage, c'est très intéressant puisqu'on évoque la VE collective et c'est un concept pédagogique qui est très intéressant. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe En l'occurrence, pour les demandeurs d'emploi et des demandeurs d'emploi visant le même diplôme vont démarrer une démarche de VE en même temps et selon un même calendrier. Ce qui veut dire de temps à autre, ils vont se retrouver avec l'accompagnateur et c'est ensemble qu'ils vont travailler à la description de leurs activités outre le fait que ça donne une dynamique à la démarche, que ça sorte aussi les demandeurs d'emploi de leur isolement. C'est tellement une valeur ajoutée, cette valeur collective, qu'effectivement nous l'avons adoptée aussi en entreprise, en montant des projets de VE collective en entreprise. Et au-delà de cela, pour tous les candidats qui ne seraient pas dans des projets collectifs Pôle emploi ou des projets collectifs entreprise, nous adaptons l'accompagnement la, en alternant. Des phases d'entretien individuel, un, accompagné, un, un accompagnateur, avec des phases d'atelier collectif, un accompagnateur, avec 6-7 euh, euh, candidats dans la même logique. Et c'est vraiment très porteur de résultats. Je voulais insister là-dessus. Très bien, merci Norbert. On continue sur les réseaux sociaux avec une réaction d'Amar. La VAE, est-ce pour tout le monde et comment justifier des un an d'expérience Faut-il un an en continu Qui peut répondre à Amar alors absolument amarre, la VAE est adaptée à tous les profils. Que vous soyez salarié, non salarié, demandeur d'emploi, bénévole ou bien encore entrepreneur, tout le monde peut prétendre à la VAE. Donc la seule condition est d'apporter la preuve que vous avez bien un an d'expérience au moins justifié dans le diplôme visé. Si vous apportez cette preuve, que ce soit par un justificatif de paye ou alors un certificat de travail, eh bien vous pouvez prétendre à la VAE et on dit dans notre jargon que votre dossier est recevable. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir vous engager dans la démarche VAE et que vous allez même pouvoir être accompagné. Donc de plus, et pour répondre à la question effectivement d'Amar, les 1 an ne sont pas forcément consécutifs. C'est-à-dire que vous pouvez justifier d'une expérience que vous avez faite en 2016 de 4 mois, 4 autres mois en 2017 et enfin 4 mois en 2018. Donc 3 fois 4, 12, ça signifie que vous allez pouvoir vous engager dans la démarche. Et enfin, je préciserai que si l'expérience est trop ancienne, il faut bien s'assurer que vous avez bien les bons justificatifs de certificats et logiciels demandés. Et concrètement, à partir du, du moment où l'on s'engage dans cette VAE, combien de temps ça prend pour obtenir le diplôme et quelle est la charge de travail en fait, c'est assez variable. Ça peut durer 3 mois, 6 mois, 12 mois, tout dépend du temps que l'on y consacre. On l'a évoqué tout à l'heure, c'est un dossier que l'on remplit chez soi, à son rythme, et on peut obtenir ainsi un BTS en 6 mois. Vous vous rendez compte, obtenir un BTS en 6 mois, qu'est-ce que c'est comparé à 2 ans de formation dans le cadre de la formation initiale Merci Marie. Plusieurs questions nous arrivent de Facebook, notamment autour du coût de la VAE. Est-ce payant Combien ça coûte Qui peut répondre à ces questions je vais laisser Marie répondre pour les demandeurs d'emploi. Pour les salariés, on peut dire que les frais relatifs à la démarche VAE sont pris intégralement en charge par la taxe professionnelle payée par les entreprises. Pour les demandeurs d'emploi, on l'a vu un petit peu dans le reportage tout à l'heure, euh, c'est vraiment très rare hein, qu'il reste un montant à charge parce que en fait, Pôle emploi ou les conseils régionaux vont prendre en charge les coûts de la VAE euh, comme l'accompagnement, les frais d'inscription, euh, même des frais de déplacement aussi hein, peuvent être pris en charge. Donc Marie, si je comprends bien, faire une VAE c'est facile, euh, pas ou peu onéreux et euh, ça permet d'obtenir un diplôme en un temps record. Tout à fait Romain. Et en plus, on a constaté que la VAE développe véritablement l'employabilité des candidats certifiés par la voie de la VAE. On a constaté sur 2017 une étude qui montre qu'on a un taux d'employabilité durable de plus de 70% six mois après une VAE. C'est-à-dire que six mois après la VAE, les personnes sont toujours en emploi et de manière durable. Très bien. Maintenant, si on veut faire une VAE, Clarence, dites-moi concrètement comment ça se passe eh bien, c'est très simple. Une fois que vous avez identifié le diplôme qui correspond le mieux à votre expérience, vous allez devoir constituer un dossier. Donc, dans ce dossier, vous allez décrire votre parcours professionnel et ce que sont vos activités, donc euh, les différentes missions que vous avez été amenées à réaliser dans votre quotidien professionnel, hein, dans quel contexte et enfin, quelles ressources vous avez mobilisées. Donc, Il peut arriver aussi que vous soyez amené à réaliser une mise en situation professionnelle donc pour mieux évaluer cette compétence acquise. Euh, à titre d'exemple, si vous prétendez un, par exemple un métier de cuisinier, vous allez être amené à effectuer un, un, le geste de découpe de poisson pour justifier dans ce geste professionnel que vous avez bien cette compétence. Et enfin, en dernier lieu, vous serez reçu par un jury à la fois de professionnels et de formateurs qui exercent le même métier que vous, donc qui sera amené à décider s'il vous accorde le diplôme ou non, ou en partie. En, en partie, c'est-à-dire ben, en fait, vous pouvez obtenir simplement une partie du diplôme. Euh, C'est quand même une réussite parce qu'on obtient une attestation de compétence et cette attestation, elle est valable à vie. Alors après, charge au candidat euh, d'établir sa stratégie pour venir compléter ce diplôme, soit par un module de formation complémentaire, soit par de nouvelles expériences qu'il fera valider. Donc en fait, environ 90% des candidats réussissent leur VAE et 75% d'entre eux obtiennent leur diplôme du premier coup. Ça, c'est une réelle performance. Oui, en effet. Maintenant, est-ce qu'on peut revenir au dossier Est-ce que c'est compliqué de monter un dossier VAE Je veux bien répondre. Euh, ce qui est attendu est relativement simple. Il s'agit de décrire ses activités, leur contexte d'exercice et les ressources utilisées. peut-être illustré par un exemple, ce serait peut-être plus simple. Je suis responsable de magasin. Je vais choisir, par exemple, de décrire les activités suivantes. Comment je m'approvisionne comment j'anime mon point de vente, comment j'anime mon équipe de vendeurs et comment, par exemple, je commercialise ou fidélise ma clientèle. À part... Donc je vais dire ce que sont mes activités, comment je réalise, avec quels outils, quelles ressources. Et c'est à partir de la description très fine que j'aurai faite ces activités, que le jury, comme on l'a dit, composé notamment de personnes qui exercent le même métier que moi, va pouvoir dire... Si j'ai les compétences qui correspondent, par exemple, au BTS management unité commerciale, ou bien au diplôme management univers marchand. Oui, et puis moi je voudrais ajouter à ce que vient de dire Norbert au sujet de ce dossier euh, très détaillé, qu'il est fort utile aux demandeurs d'emploi parce que qu'il euh, permet d'identifier clairement des compétences dont il n'a pas toujours conscience. Et fort de ce dossier, le demandeur d'emploi va pouvoir enrichir son CV et derrière son conseiller va pouvoir promouvoir son profil auprès d'éventuels recruteurs. Très bien. Vous, mais vous avez également parlé d'un oral. Est-ce qu'il est compliqué cet oral alors, d'abord, si je peux me permettre, ce n'est pas un oral, mais un entretien, et ça comporte une nette différence. Il ne s'agit pas du tout d'un contrôle de connaissances, mais il s'agit, je dirais, d'un entretien entre pairs, parce que nous l'avons dit, il y a des professionnels dans le jury qui exercent le même métier que le candidat, et le, lors de cet entretien, le jury va pouvoir demander des compléments d'informations par rapport au dossier qu'il qu a déjà évalué, et c'est aussi l'occasion pour le candidat d'apporter des précisions sur le dossier qu'il a soumis au jury. Norbert, merci pour ces précisions. Je vous propose maintenant de visionner un second reportage intitulé « Comment la VAE a changé ma vie ». Il donne la parole à des nouveaux diplômés VAE. Ces interviews ont été tournées pendant les victoires de la VAE en Occitanie. Un reportage signé Sylvie Boursier et La et Ami pour Pôle Emploi. Lydie, bonjour. Bonjour, vous avez obtenu un diplôme professionnel de formateur il y a un an. Vous pouvez nous dire quel était votre parcours avant la VAE euh, bah Écoutez, moi tout simplement à la base j'ai un master 2 en marketing et management dans les industries agroalimentaires, donc j'ai déjà un bac plus 5 euh, et j'ai exercé euh, pendant plus de 10 ans dans la grande distribution. Donc euh, j'avais un métier de cadre pendant de nombreuses années et euh, j'ai souhaité travailler avec des entreprises à taille beaucoup plus humaine et donc créer ma propre société, qui étant un organisme de formation. Et avec tout le cadre législatif qui était en train de se mettre en place, j'ai tout simplement voulu acquérir une VAE, donc une validation des acquis de l'expérience, pour obtenir un diplôme en tant que formateur professionnel. Vous avez été informé de la VAE comment alors honnêtement, un peu par hasard, euh, j'ai assisté au mois de juin à une journée porte ouverte à l'AFPA dans le sud de la France. Et euh, là-dessus, j'ai discuté avec des personnes qui m'ont conseillé VAE vu qu'ils se sont rendus compte que j'avais un nombre d'années d'expérience suffisant pour pouvoir passer euh, mon diplôme. Donc j'ai très vite pris contact avec un conseiller de l'AFPA. Euh, donc en termes de date, en premier, euh, j'ai fait l'accord de recevabilité au mois d'août, auprès de la directe. Deux mois après, la phase de rédaction de mon dossier de, de diplôme. Ensuite, j'ai passé mon diplôme trois mois après, donc ça a été très rapide en, en l'occurrence pour moi, je me suis mise à fond dessus, et j'ai eu l'obtention de mon diplôme trois mois après. Donc même quand on a un diplôme issu de la formation initiale, comme vous, vous aviez un master, c'est en même temps une crédibilité tout au long de la vie d'avoir un autre diplôme sur un nouveau métier qu'on a exercé Complètement, oui. Une VAE ne sert pas juste à obtenir un diplôme, ça vraiment s'inscrit dans un projet professionnel. Que vous ayez un CAP, que vous ayez un Bac plus 2, un Bac plus 5, peu importe, aujourd'hui la vie évolue tellement qu'on est amené à faire plusieurs métiers et la VAE permet justement d'attester chacune des étapes de, de notre vie professionnelle. J'imagine que vous recommanderiez la VAE alors je la recommande et je l'ai déjà recommandée à un ami euh, qui est dans l'immobilier. Et je me la recommande même à moi-même parce que j'aimerais en faire une autre euh, sur laquelle euh, s'inscrit aussi mon projet professionnel et mon évolution professionnelle dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a un conseil que vous donneriez aux futurs candidats Alors je dirais tout simplement à tous les candidats qui se posent la question aujourd'hui d'en passer une ou qui sont en train d'en passer une, c'est déjà de bien réfléchir à leur projet professionnel. Qu'est-ce qu'ils souhaitent que cette VAE leur amène demain après, je privilégie surtout de prendre l'accompagnement qui est fait avec euh, les organismes qui permettent de la passer. Et je dirais un dernier point. Euh, Aujourd'hui, dans le contexte professionnel dans lequel nous sommes, nous allons effectuer plusieurs métiers au cours de notre carrière. La VAE, euh, sert juste à attester des compétences et surtout derrière, de pouvoir évoluer professionnellement. Donc, euh, si je n'ai qu'une seule chose à leur dire, c'est lancez-vous. Merci beaucoup, Lydie. Orphiou, Bonjour. Bonjour. Vous avez obtenu il y a 15 jours un CAP d'agent d'accueil de conduite routière, transport, voyageurs par la validation des acquis de l'expérience. C'est ça. Quel a été votre parcours avant la VAE Très tôt, je suis rentré dans la vie active. Puis, enfin, après avoir raté mon, mon BEP mécanique, je me suis, je me suis engagé dans l'armée de terre, là où j'ai obtenu mon permis poids lourd justement. Et une fois que je suis sorti de là-bas, j'ai décidé de, de continuer dans le transport, tout simplement. Ensuite, j'ai décidé de passer mon transport en commun. Et ensuite, je suis rentré aujourd'hui à la TAM, donc euh, transport euh, agglomération de Montpellier. Voilà. Et alors, la VAE, ça s'est présenté comment La validation des acquis de, de l'expérience s'est présentée euh, parce qu'en fait, finalement, je voulais avoir un diplôme. J'étais, euh, après avoir raté ce BEP, il me fallait quelque chose. Donc, euh, j'avais cette niaque finalement de, de, de, de l'obtenir. Donc euh, j'ai tout fait euh, pour, pour, pour l'avoir et puis j'en ai parlé un peu autour de moi, tout simplement. Aujourd'hui, vous avez obtenu le CAP par la validation des acquis de l'expérience. Qu'est-ce que ça peut changer dans votre situation à titre personnel et professionnel Alors aujourd'hui, euh, dans ma vie privée, euh, elle, ça change énormément de choses parce que euh, euh, il me le fallait, aussi ce diplôme, je le voulais à tout prix. Euh, J'ai des enfants et j'avais le désir aussi de leur montrer que ben, finalement leur papa pouvait obtenir un diplôme et puis euh, ben, finalement, devant eux, c'était plutôt euh, bien. Et pour la suite Pour la, la suite, euh, le, la VAE euh, pourra me permettre évidemment, dans le temps, d'obtenir enfin, un poste de manager Mmh. Si, euh, j'en je, refais une. Un conseil pour réussir sa VE au futurs candidats euh, Il va falloir y aller, il faut bosser dur. On a l'impression que ça peut être facile, oui. qu'on qu amène les choses facilement, parce qu'on a l'habitude aussi de son… De son... Enfin, moi, j'avais l'habitude de mon métier, donc du coup, j'avais l'impression que eh bien, je pouvais sortir, euh, dire tout. Mais en fait, non, il fallait être très précis pour pouvoir… Euh, pour pouvoir effectivement être très complet. Il ne faut pas lâcher, il faut foncer et euh, et voilà. Et quand on passe devant le jury c'est plutôt facile j'ai envie de dire parce que les questions ne sont pas insidieuses. Voilà. Merci. Pas de quoi. Patricia, bonjour. Bonjour Sylvie. Vous êtes accompagnatrice sur la validation des acquis de l'expérience à l'AFPA depuis un an. Quelles difficultés rencontrent les candidats à la validation des acquis de l'expérience Alors, je distinguerai euh, deux types de publics. Nous avons donc d'un côté les demandeurs d'emploi et de l'autre côté, nous avons les salariés. Pour ces derniers, euh, ils rencontrent des difficultés sur le montage de leur dossier de financement en particulier et euh, ces personnes sont souvent reléguées dans des tâches assez répétitives et par conséquent, euh, c'est difficile pour elles de faire ressortir des compétences liées à ce qui est demandé le jour de l'examen. Pour les demandeurs d'emploi en revanche, euh, nous avons effectivement la difficulté de euh, l'éloignement du monde du travail ce qui fait qu'il euh, faut les recadrer sur les compétences acquises lors de leurs dernières expériences. En tout cas pour les deux, cela demande un accompagnement euh, sur effectivement la mise en forme de leur dossier professionnel parce qu'ils euh, ont besoin de se replonger dans leur expérience professionnelle passée ou acquise pour pouvoir le, le rédiger. Et quelle aide vous leur apportez justement pour qu'ils surmontent ces difficultés euh, On est sur euh, le questionnement par rapport aux compétences, on est sur du recadrage et on est sur du jalonnement de parcours. Il faut savoir que pour un salarié, une validation des acquis de l'expérience, ça demande beaucoup de temps, en plus du temps consacré son travail en revanche pour les demandeurs d'emploi souvent le parcours est plus court parce que justement ils ont le temps et j'ai eu euh, tel que le disait tout à l'heure lydie et j'ai accompagné des personnes également qui ont passé leur validation des acquis de l'expérience en trois mois donc nous les accompagnons également sur la visite des plateaux techniques euh, parce qu'il est important de s'approprier l'environnement dans lequel ces candidats vont passer leur diplôme. Un conseil pour réussir sa validation des acquis de l'expérience Il faut être assidu, motivé, et euh, il faut que la VAE rentre réellement dans le cadre de leur projet professionnel et dans leur projet de vie. C'est le conseil que je leur donne. Merci Patricia. Merci Sylvie. Marie, vous m'avez interpellé pendant le reportage, vous souhaitiez ajouter quelque chose Oui Romain, parce que pour avoir assisté à ces victoires de la VAE, je tiens vraiment à redire que la validation des acquis de l'expérience s'adresse à tous. Euh, J'ai rencontré un jeune homme en situation de handicap qui a obtenu un diplôme en blanchisserie après quelques années d'expérience dans un ESAT, un établissement de services et d'aides par le travail. Et cela va aussi pour les personnes en milieu carcéral qui y étaient représentées. La VAE les prépare réellement à la réinsertion. Donc, on voit bien que quelle que soit la structure, finalement, dans laquelle on a au moins un an d'expérience, eh bien, tout le monde peut transformer son expérience en diplôme. C'est bien la démonstration que tout le monde peut obtenir un diplôme par la VAE et particulièrement si on est bien accompagné. Et pour rebondir sur l'accompagnement, on sait que ce n'est pas évident de parler de soi, on sait que ce n'est pas évident non plus de décrire ce que l'on fait tous les jours, qui plus est de manière automatique. Donc c'est pour cette raison que durant la VAE, on est accompagné et on est aidé pour constituer le dossier et aussi pour préparer l'échange avec le jury. Donc pour les titres professionnels, ça va même jusqu'à l'entraînement, à la préparation, à la mise en situation. Alors soyons tout à fait clairs, l'accompagnateur VAE ne va pas faire tout à votre place. Mais il est là pour vous aider à parler de vos expériences. On dit qu'il est là pour vous aider à expliciter, euh, comme le disait Patricia notamment dans le reportage. Donc ça veut dire quoi Il va vous aider à dire, à décrire vos activités en mettant en valeur vos habiletés, vos savoir-faire, votre capacité à prendre des décisions, par exemple. Donc votre accompagnateur est votre principal allié et il est là pour vous faire réussir. Parfait, on comprend bien que l'accompagnement est une des clés de la réussite dans la VAE. Je voudrais peut-être, euh, si vous me permettez, corriger bien. ce qu'a dit euh, Clarence. Elle sont d'accord avec moi, je pense. Euh, L'accompagnateur n'est pas là pour faire un peu ou tout à votre place. Il est là pour être à côté de vous, pour vous aider à faire. Oui, tout à fait. Voilà. Très bien. On revient sur les réseaux sociaux. Nous avons plusieurs questions d'internautes qui se demandent comment s'y prendre lorsqu'on habite dans des zones rurales ou en dehors des agglomérations urbaines. Qui peut répondre oui. Aujourd'hui, les procédures sont dématérialisées et concernant l'accompagnement, il se fait à distance, par téléphone, par Skype, par Internet, ce qui signifie pour le candidat, et c'est ça le message fort, un minimum de déplacement et un maximum de travail chez soi. Bon, nous en savons maintenant beaucoup plus sur la VAE, mais connaissez-vous Avril C'est un service accessible en ligne visant à simplifier l'accès à la VAE et il est disponible depuis février 2018 sur Emploi Store. Mais plutôt qu'une explication théorique, je vais profiter de votre présence, Marie. Si vous êtes d'accord, vous qui avez imaginé ce service, est-ce que vous pouvez nous faire une démonstration d'avril, la VE Facile Oui, bien sûr. Très bien. Alors, on se rejoint tout de suite pour une démonstration d'avril, la VE Facile. Marie, c'est parti pour la démonstration. Merci Romain. D'abord, je voudrais vous dire que lorsque j'ai imaginé Avril et qu'on l'a construit avec mon équipe, notre objectif était vraiment de mettre en avant et de faciliter l'accès à la VAE parce que la validation des acquis de l'expérience est un dispositif auquel je crois sincèrement comme un véritable levier vers le retour à l'emploi et même pour la sécurisation d'un parcours professionnel. Alors, on a imaginé cet outil comme un outil extrêmement simple d'utilisation, justement pour faciliter pour chacun une recherche de démarche VAE. Vous voyez, quand nous sommes sur la page d'accueil, deux questions très simples. Quel métier pour quel métier souhaite-t-on obtenir un diplôme et renseigner la ville dans laquelle on demeure Eh bien, écoutez Romain, je vous propose de choisir vous-même le métier pour lequel nous allons faire une recherche ensemble. Eh bien, on n'a qu'à partir sur comptable. Parfait. Et ville la ville, bah, Créteil. Parfait. Et là, je dirais que c'est le premier clic dans le site. Et la première page de résultats, eh c'est une page qui va nous restituer l'ensemble des diplômes enregistrés dans avril et qui sont éligibles à la VAE pour le métier de comptable que nous venons de renseigner ensemble. Alors, dans cette page, non seulement il y a la liste des diplômes, il y a une possibilité de filtrer par niveau de diplôme. On a vu qu'on avait un nombre de résultats assez important. Eh bien, le filtre va pouvoir permettre de ne sélectionner, par exemple, que les diplômes d'un niveau euh, Bac plus 2. Nous avons ici une page qui nous permet d'avoir une série de conseils pour nous aider au choix du diplôme. Parce que c'est vrai que les utilisateurs nous ont fait remonter cette question, comment je choisis parmi une liste de diplômes celui qui va me correspondre le mieux Donc vous pouvez bien entendu prendre connaissance de tous ces conseils et vous faire aussi appuyer par le réseau conseil en VAE ou par un conseiller Pôle emploi. Vous pouvez aussi prendre connaissance de la description du diplôme qui va vous permettre de connaître les attendus du diplôme et de savoir si, de par votre expérience, vous pensez être légitime sur ce diplôme-là. Quand vous avez choisi le diplôme pour lequel vous souhaitez engager une démarche de VAE, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Étape VAE » et vous vous trouvez sur la dernière page du site. Donc, Vous avez vu un parcours en seulement trois clics. Sur cette dernière page, vous allez à la fois avoir connaissance de toutes les étapes de votre VAE, sur la partie gauche, que vous pouvez faire défiler. Pour chacune de ces étapes, on va trouver les liens Internet ou les documents nécessaires à la réalisation de l'étape. Par exemple, ici, sur le CAVA de Créteil, eh bien, nous avons un lien vers les réunions d'information qui sont fortement recommandées comme première démarche et il vous suffit de vous y préinscrire. Vous pouvez prendre donc connaissance des étapes ici en les faisant défiler. Et puis, nous avons ici, sur la partie droite, un formulaire de mise en relation. La mise en relation, ça va permettre deux choses. Vous allez recevoir votre synthèse VAE. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous allez avoir un rapport par mail qui va vous restituer le nom du diplôme pour lequel vous avez fait une recherche, le métier associé bien sûr, le certificateur que vous avez sélectionné par rapport à ce métier, ce diplôme et votre zone géographique et enfin toutes les étapes VAE nécessaires à la réalisation et à l'obtention du diplôme. Par ailleurs, le CAVA de Créteil ici en l'occurrence, lui, recevra vos coordonnées et se mettra en contact avec vous pour entamer la démarche. Pour résumer, Marie, Avril, c'est très facile, on s'en est rendu compte. On repart avec une vision d'ensemble de son parcours VAE, une feuille de route et puis c'est gratuit. Oui Romain, et en plus on est mis en relation avec le certificateur compétent pour la démarche VAE que l'on souhaite engager. C'est important de le souligner. Je vous propose de retrouver nos invités. Entendu. Avant de conclure, je souhaiterais que chacun d'entre vous, chers experts, puisse donner à nos internautes un conseil avant de s'engager dans la VAE. Norbert. Alors le conseil que je produirai le suivant, c'est que chaque candidat doit bénéficier au plus tôt de l'expertise de l'organisme qui délivre le diplôme visé. Je m'explique. Une fois que le diplôme a été identifié, notamment par avril, comme on l'a vu, il est important que ce choix soit confirmé par l'organisme qui va délivrer le diplôme, que ce soit l'éducation nationale, le ministère de l'Emploi, les universités ou autres. Parce que le certificateur... Le, pardon, je vais plutôt dire l'organisme qui délivre le diplôme, va faire avec chaque candidat une étude personnalisée qui va permettre de définir avec lui un parcours de VAE, son parcours sur mesure de VAE. Et c'est la meilleure garantie de s'engager dans la voie de la réussite de cette démarche. Très bien. Clarence Pour moi, l'acte de la réussite, c'est l'accompagnement. Il est révélateur de compétences, il évite le décrochage, il évite l'isolement. Il est véritablement révélateur de vous-même. Il faut y croire parce que vous valez bien. Très bien. Marie, pour finir Alors moi, j'ai une chose à dire qui me paraît extrêmement importante, c'est arrêter de croire que la VAE, c'est compliqué. Certes, c'est du travail, il y a de l'investissement personnel, mais n'oubliez pas qu'à la clé, il y a quand même un diplôme. Et je peux vous le garantir, la VAE, ça marche. Merci Marie. Pour finir, nous tenons à remercier toutes celles et ceux qui nous ont suivis ainsi que les internautes qui ont participé à alimenter le débat grâce à leurs interventions. Un point important, toutes les questions qui n'auraient pas été traitées le seront après l'Emploi Store Conf. Je vous remercie Clarence, Marie et vous Norbert de nous avoir présenté le dispositif qu'est la VAE. Et parce que la qualification est le meilleur rempart contre le chômage, allez-y, foncez, la VAE c'est fait pour vous. Nous espérons que cet Emploi Store Conf aura suscité chez vous des perspectives ou des vocations. Vous pourrez revoir très rapidement l'émission en replay sur emploi-store.fr. À très bientôt.